C'est la vous poubelle vous vous vous <rire> de le bruit. Il est fou! Il va caler là! <rire> yeah. yeah! Yeah! Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy. J'espère que vous allez bien! Mais. C'est quoi ce bruit Ça ouais va ou quoi, mec Comment ça va Eh bien, écoute, j'ai oh, pas eu le temps de faire mon introduction. C'est Kenny Thomas, vous le connaissez certainement. Il a gagné la France. Un incroyable talent avec la moto trial. On a fait euh, de nombreux shows d'ailleurs oh, depuis quelques années. Pas mal de franchement. Shows Et ça fait plaisir puisqu'il est en moto trial. Moi, je suis avec le street trial. On va se faire un The Floor is Lava Pour ceux qui connaissent, regardez où on est. Premier épisode qu'on avait fait avec Scoot de Street, c'était ici. Le même point de départ. Seulement, ça va pas être une trottinette, ça va être une moto -trial. Kenny, tu connais ouais. le principe de The Floor is Lava À chaque fois, on a 5 secondes. The Floor is Lava. 5, 4, 3, 2, 1. Il va falloir que tu trouves un mur sur lequel monter. Ou peut-être faire des figures parce que je crois que tu sais faire des backflips même. Tu vas en un aujourd'hui peut-être Ouais, là, il, il fait 0 degré les gars. Là c'est voilà. mois de décembre, il Dans fait des froid. Motifs, hein. Let's go. Moteur. go moteur, moteur, action. Yeah Kenny, the floor is lava. 5, 4, 3, 2. La moto est froide. La moto est froide ou le pilote est froid On va aller trouver plein de spots. Elle a c'est chaud. Pour ouais. elle, The Floor is Lava. 5, 4, 3, yes. J'ai envie de te voir sur le même spot. The Floor is Lava, Kenny. 5, 4, 3, 2, youhou. Lourd. Elle yeah. a remonté. Yep. Yes yeah, ça commence bien, hop on récupère Eh hey Kenny, petit défi, est-ce que t'arriverais à sauter d'un mur à l'autre là-bas là, là C'est pas The Floor et de Lava c'est un petit challenge C'est plus long que mon vélo Les hein. gars, ça glisse un peu je crois avec la, la wax des skaters you oh, oh, oh. À toi. Moi à moi, à moi Ok Faut que je prenne du speed dans les feuilles Et je le mec bien. il a pas de moteur C'est dans les feuilles oh. Aurélien Fontenoir, paysagiste, nouvelle carrière Yes, oh. il est facile J'en ai un très gros là-bas Très très gros Très très gros Venez voir ce qu'on va se faire Je vais te proposer celui-là Est-ce que c'est faisable Il est fat quand même en moto, non Il y a deux motos et demi Vite, Kenny The floor is là-bas Je te laisse un peu plus de temps Oh là là The floor is là-bas 5, 4, 3 Il est malade les gars Je vous avais prévenu Il est malade Ça arrive sur la roue arrière Yeah A toi, mec à moi The floor is lava, 5, 4, 3 Yes, Youhou yes. Bon, après le mec il est chez lui aussi hein. La prochaine fois on va à la messe La prochaine fois on va à Paris, c'est ça chez toi ça. Allez je vais te faire découvrir un petit peu plus le campus On est sur la petite place du début On finira par le backflip, il y a un spot à backflip là-bas On va le garder pour la fin, pour le suspense The floor is lava, tu le vois le joli mur là 2, 5, 4, 3 Ok! Ok! Magnifique! T'as plus de moteur? Non, on va couper comme ça on entendra bien. Allez Aurèle, le Floris lava. 5! Non, mais elle est trempée! 4! <rire> elle est trempée! Ça ta poubelle elle bouge! fait <rire> dit qu'elle était trempée! Et puis elle bouge! Mec, regarde, t'as vu sur quoi tu m'amènes? Ferraille mouillé et pneu! Ouais! Ça fait pas! Yes! Il y a encore de, de, du gel, tu vois, sur la poubelle Par contre, viens voir là, il y a un truc que j'ai envie de te faire faire Allume le moteur, on va voir si tu sais faire du freestyle J'ai envie de te dire, tu vois le mur à gauche un the floor is lava Kenny 5, 4, 3, 2 Ça aurait été magnifique, un petit nose comme ça reculé Tu y arriverais ou pas Ah oui Ouais Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Yes On le valide celui-là, on le valide ah le mec il va être facile en vélo Ah il part d'en haut Il est propre Yes Oh le mec il saute d'en haut Et après il saute sur le chien Ok là il veut se refaire toute la descente en ose manuel Enfin sur les freins quoi en fait en ose Ouais ouais Lourd Oh il est chaud Kenny the floor is la bas 5, 4, 3 La pierre Ouais On va aller là-bas, il y a, a d'autres trucs là-bas. là. Aurel, The Floor lava. La Va. 5, 4, 3, 2, 1. On continue, on continue. Kenny, The Floor Is lava. sur le banc. Oui Voilà, la sortie. Yéha ouais. Allez Aurel, The Floor lava. La Va. 5, 4, Le truc en place. <rire> En vrai, c'était bon, non te lavage. Là, t'es <rire> chaud parce que t'arrives dessus, y'a tout <rire> qui se barre. T'arrives là, c'était parti en moto ou pas Ah, <rire> ça peut s'essayer, hein. faut le mettre dit. au mieux. Vas-y, allez, on <rire> se fait un petit défi. Défi bunny up. Allez, parfait. Je suis curieux de voir. Ouais. Bon, ça craint rien si on le tape, ça va se renverser. Oh Presque, hein Y'a moyen, y'a moyen. Comme ça, déjà. Là, easy, non Yeah Là, ça a touché, ouais, un peu déjà. Voilà Attendez les gars, regardez, prends des risques pour la vidéo. Et si c'était moi l'obstacle J'ai vu qu'il était capable de sauter un peu plus haut. J'ai laissé la caméra comme ça. Ah Il revient ah, Il s'arrête plus Arrêtez-le s'il vous plaît Arrêtez-le ah, Il est fou Il est fou ah, Non mais pas trop quand même, attends. Juste un déjà ah, je pourrais pas en sauter deux, hein, perso. Allez, mec. Oh, il est simple. C'est quoi Regarde. Juste coller, attends. Juste coller. Comme ça, on bénit. Ah, là, on est long, hein, quand même. Wow. Ça a effleuré. Non, c'est pas moi, ça. C'est pas moi, c'est pas vrai. <rire> toujours voilà. rangé, après. Je pense que j'ai vu un petit truc là-bas, ça va être sympa. Ouais, ouais, ouais. ouais. Du coup, c'est à qui C'est à moi de te lancer à The Floor Is Lava, maintenant. Alors. The Floor Is Lava, à droite. Ah non, il part là-bas, il change de... OK, 5, 4... 3, 2, Woohoo Validé Je me souviens avec Scoot de Street de ces barrières J'avais crevé sur cette dernière barrière là-bas là. Je les avais raté, hop, c'est à moi The floor is lava, 5, ouais, 4, 3, Allez, ça, 3. Hop. Yes Oh le oh, mec il est raté hop. Yes ah. Par contre j'ai un truc stylé pour toi Les règles c'est de pas reprendre les mêmes euh, obstacles hein. Donc les bancs c'est interdit, les barrières c'est interdit Kenny, the floor is lava 5, 4, 3, 2 Ah faut monter sur quelque chose ah Oui, oui, oui, oui, oui, oui Le malade Oh ça a bougé de ouf Allez Aurel, on arrête de rire. The floor il se 5, 4, 3, oh putain Allez les vénères. Allez, jusqu'au bout. Ok. Ok. Ouh ceux qui il ont vu le premier chaud. épisode ils savent que j'avais crevé là justement sur ce truc là et que j'avais galéré ça veut dire que j'ai progressé aujourd'hui j'ai un autre défi défi équilibre encore rouler là avec la moto là juste là là, là. tu as deux doigts trois doigts allez 5 4 3 en plus il y a la pression 2 1 oh là là. oh là là Oui Ah c'est magnifique Yes La sortie Oh là Ok à combien de pouces bleus tu, tu tentes ça avec une moto Combien de pouces bleus les gars 50 000 pouces bleus on revient et fait ça avec la moto C'est la mort assurée là voilà, <rire> On repart sur les petits défis Est-ce que t'arriverais à rouler sur une barrière là Voilà oh. Ah ouais En plus ça glisse là c'est trempé Ah oh, oui, oui Magnifique Oh trop stylé Yes, yes oui. Oh sur la tête Ah yeah. oh, Je pensais <rire> pas faire ce et tout En plus c'était trempé hein Ah ouais non Putain t'as géré hein Ans. Ouais ok, allez, ça va j'essaye Hop. Hop. Yes okay. ok, on regarde bien loin ok oh, Yes Voilà Bike life Yeah, bike life Dans la street yeah. Allez Défi wheeling Jusqu'au bout, jusqu'au bout Combien de temps il va tenir Ah oh, le salaud Youh. Allez Youh. Hey Kenny The Floris is lava 5, 4, 3 Yes Oh Ouais Ouais Ouais ah pas Ok oh oui. Yes, le 180 Le mec a rincé le spot en 20 secondes. Du coup, on n'a plus rien à faire. Mais c'était stylé quand même. J'ai une idée, Kenny. On va se faire une zone de vitesse. Généralement, vélo contre moto, ça marche bien, ça. Ça nous plaît bien. Genre, sur les indoor de moto mototriel, on fait souvent ça. Genre, la même marche que tu as fait au début, là. Après, on continue, on continue. On se fait l'alignement des 5 tables de pique-nique ici. Là, là, là. Descendre, qui est ici, là Le mur et on sort là-bas Tu commences Vos pronostics, la moto ou le vélo On va laisser le suspense, il va commencer Le chrono, écoute on le fera avec la caméra Et eh bien écoute c'est quand tu veux 3, 2, 1 Let's go Oh là là ça va vite, ça va vite, ça va vite Même moi à pied j'arrive pas là aussi vite Ok, oh là là ça va vite Ah ouais d'accord Ah ouais non, là je serais pas prêt là Oh là là ralenti Yes la sortie Top 15 secondes. Je pensais pas que t'allais aller aussi vite. Euh... Ok. Son moteur, pff, il va pédaler le garçon. Ah, okay. Moi j'ai connu un Aurel Fontenoy en vélo ultra rapide sur les zones de tri à la Cahors. Eh mmh. <rire> hey, j'ai battu Tony Boo, hein, Ouais ouais ouais il a été ultra rapide. 3, 2, 1, top. Allez. Oh, le mec il va plus que moi. Oh, tiens saute par là <rire> Le mec, il est rapide. Oh 16 secondes. <rire> Une seconde de plus le... Oh pas mal hein là, Parce que le là le tu t'es foiré le entre le plus les plus deux J'ai foiré ouais Si tu te foires pas tu fais même chrono que moi A une seconde près à une seconde près à Le mec il bon a pas défi. de moteur Bon défi Énorme Énorme, Énorme. on en refrain hein. Je veux ma vengeance les gars Ah peut-être que dans l'autre sens tu peux être plus rapide tu crois Est-ce que c'est maintenant la revanche Parce que toi tu vas galérer peut-être sur le virage Tu vas arriver en deux secondes là Tu vas faire tac tac Et moi là il faut que Par contre il euh, y a à nouveau la, la même table hein. La revanche Ça se fait maintenant la revanche On va partir dans 5 4 3 2, 1. Let's go. Ok, c'est là où il a dit qu'il serait pas rapide. Ouais, ça va, c'est rapide quand même. Là, ok, hop, yep. le mur, le mur, le mur. Top, 14 secondes. Un ah, mec, t'allais plus vite. Là, le mec, il allait plus rapidement. Ah, j'y crois pas. Non, mais là, le speed, là, tu fais plein gaz et bouh, salut. Pas possible, pas possible, il va encore me fatiguer de lâche. 14 secondes. Non mais t'as été assez rapide hein, sur le virage quand même. Hein. Ah et je suis déjà fatigué moi d'avoir euh, suivi avec la caméra en courant. Je veux hein. pas te suivre aussi <rire> Tu vois, il va trop vite. <rire> bon alors si je foire pas ici là entre les deux là, il y a peut-être moyen, mais faut vraiment pas que je foire. Hein. Ouais parce que t'as perdu ta seconde là-bas tout à là. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais caméraman. <rire> avec les bottes, quoi. Avec les... avec les bottes de moto <rire> Le mec il court en bottes. c'est comme au ski, c'est l'enfer. Il y a Macron là. Ouais, j'ai ouais. vu tout à l'heure. C'est vrai que t'as mis la roue arrière. Ouais. Dedans, là. <rire> <rire> Casser les dents de Macron là. On y va dans 3, 2. Un... top départ. Voilà, là il a été rapide. <rire> <rire> <rire> 15 secondes Ah non du coup tu m'as encore battu ouais. est on, est à... ah, ouais, mais on est à une seconde près C'est un truc de ouf Le mec il est quand même en vélo là En fait la seconde ah, mais ici, bah, ouais, La, mais la bah, seconde c'est ici Parce que moi je mets plein gage J'accélère et lui il pédale Prend du 0 à 50 ouais. en 2 secondes 3 C'est clair <rire> à combien avec une moto trial En mac Pas très vite mais Je pense qu'en 6 à fond t'es à 100 je pense Ah ouais quand même six, moi. ouais tu peux Après ça brûle <rire> Ça brûle Si vous voulez une vidéo où Kenny fait brûler sa moto Bah marquez dans les commentaires aussi Faudra un petit budget là pour ça belle moto Alors Euh bah je suis un peu déçu là, j'ai envie d'arrêter la vidéo là parce que j'ai perdu <rire> J'ai un petit spot à backflip, ah oui j'allais l'oublier On va aller faire du backflip les gars Avant tu crois que je peux essayer la moto ou pas ouais de ouf T'as fait du vélo toi plus jeune ouais, Tu me un fais une petite petit démo On refait euh, une zone de... <rire> non parce que moi je monte même pas une table de pique-nique Même pas peut-être les trois escaliers là alors Ça fait longtemps que je vais passé avec les bottes et tout Ah ouais avec les bottes, ah ouais, ouais Ça accroche là hein. Ah bah voilà alors, moi je monte pas ça en moto hein. Oui Sorti et tout, ah ouais Stylé. Pas mal, ok. Attends, regarde. Bah bon, là, c'est une, une petite moto léger quoi que t'as. Ouais. Yes Eh, hey, en vrai, tu gères ouais. pas mal hein, le vélo. Tu hein. fait un petit peu. Tu fait, fait quoi, combien de temps Pendant deux ans ah ouais c'est tout Ça, ça m'a aidé pour la moto en fait Ah bah ouais de ouf Comme Mais souvent il y a plein de motards qui font des clips en vélo ils se débrouillent bien Bon bah je alors moi avec une un moto euh, ça va pas être la même hein On va essayer tranquille Tu l'as modifié ou pas par rapport à une moto trial ordinaire Là je vois je le garde-boue déjà On ouais, coupe les plastiques pour que ça passe un peu plus freestyle ouais. C'est les suspensions qui sont à mort Comme quand moi je roule en enduro un peu trial je mets les suspensions à bloc Les pneus avant normalement on roule à 450 grammes en trial et à l'arrière 350 Ouais plus là un kilo devant et 800 derrière Ah ouais au taquet ouais ah Quand même essayer de prendre ça ah non mais là jamais de la vie j'y arrive mon gars. C'est vrai Entraînement, entraînement déjà. On en quoi En première ou Ouais en première c'est bon. L'embrayage, les vitesses, le poids mort c'est au mieux. <rire> Ça doit faire genre la dernière fois que j'ai roulé sur une moto, c'était au trial indoor de Paris-Bercy, Ibra TV. Ah Vous Ibra voyez, TV, avait... exact. <rire> voilà, c'était la dernière fois. Là ouais, j'arrive à l'allumer. Là je suis en poids là, là. Là, la là une elle première. est tout en bas. Voilà. Ok. Point. Facile! Il va caler là! là hey le... Essaye de monter l'avant dessus et quand il est dessus, tu accélères et tu fais une impulsion. En une, hein, tout doucement. Hey. Yes! Oh, oh, oh, <rire> le mec oh, oh. il est chaud. First try. Il a rien à taper, mais nickel. Hein. Voilà. D'avoir monté ça hein. Pas mal déjà On voit les bases du trialis quand même Du coup allez on va changer moi oh, bah, je suis content Voilà j'ai fait mon petit tour de moto Oh Kelly, Le saut The floor is lava 5 4 3 The floor is lava là sur le gros mur Oh il va être magnifique Le trialiste va parler Yes Oh il recommence Il n'arrête plus Non Je sais à quoi tu ouais, penses C'est dommage Je sais à quoi tu penses ça peut le faire ou pas le backflip là-dessus Oh, tu me ferais rêver. Bah, ça fait une petite cassure, mais... Oh là là, on veut le voir. Yes. Faut y aller. Ok. Faut y aller, faut y aller, il a dit. C'est maintenant, ça veut dire. ça va être beau, ça. Oh, putain. Ça va le faire, ça va le faire. Oui. Sur l'avant, lourd réception roi avant. Ça repart, deuxième essai. Yes, lourd. Oh là là, le malade, le malade. Ça, c'est validé. Vous avez le droit de vous abonner. Kenny Thomas écrit là. Allez vous abonner, les gars. Lourd, lourd, lourd, lourd. Mec, tu me fais rêver. Oh la trottinette, la trottinette. De Floris 5-4. Oui, oh. On arrive sur le fameux backflip, il est toujours là, il est bien sec Qu'est-ce que t'en dis voilà, faut te tirer Il est pas très raide pour toi hein Autant pour le vélo il est cool, autant pour la moto il est un peu plat je pense Ouais, on va tester ça hein. on, va, on va voir Tu y vas direct là Ok D'accord, pas le temps, on va terminer la vidéo là-dessus oh, oh putain Oh oh ah, oh ah ouais, il est trop plat Ah ouais il est un es peu court celui-là Oh là là, la frayeur, on va mal terminer la vidéo là. Ça va mal terminer. Ah, ça a pas trop tourné quoi. Il manquait un peu de. de ah. Ça va Ah t... oh, j'ai tapé le Ah ouais. Ah, Aujourd'hui là, euh, ça a reçu, ouais. En fait, avec le temps, il commence à être de plus en plus plat. Tu de pas faire la même quoi. Oh. Tu le connais, non, lui J'ai pas vu J'ai regardé la caméra pour essayer d'être. Euh... Oui, ça va tourner. Ok. Reste sur le vélo, tire. Qui ah ouais, il Allez. est passé. Yeah et ben voilà c'est une bonne fin de vidéo les gars J'espère que ça vous a plu le la petit ride à Trial moto contre vélo avec Kenny Thomas Il a lancé la chaîne Youtube donc allez le suivre bien sûr Petit Kenny. Merci à toi pour l'invitation Tu m'as fait rêver aujourd'hui J'espère que ça vous a plu aussi donc lâchez le petit pouce bleu Pensez à vous abonner et puis a une prochaine Ciao les gars ciao, ciao.